Bonjour mes amis abonnés et aux nouveaux membres les voix que vous allez entendre sont faites sans aucun support vous allez entendre des voix différentes certaines sont plus métalliques que des autres ne me demandez pas pourquoi je ne le sais pas. Je m'adresse à ma famille qui sont partis trop tôt pour savoir si se sont retrouvés et chou ils sont bien dans la lumière bonne écoute. Merci de vous abonner et n'hésitez pas à laisser votre pouce bleu et commenter qui me prouve votre passage sur ma chaîne. Merci. Oui. Oui. Vous êtes dans la lumière Vous êtes dans la liège Vous êtes dans la liège Vous êtes dans la liège <cười> <cười> Я люблю. Я люблю. Okay. okay.